Je m'appelle Hélène Bouillon, je suis présidente de l'association Alumni INP Conservateur et aujourd'hui nous sommes venus, Virginia Verardi et moi-même, présenter euh, bah, nos métiers, présenter nos métiers de conservateurs du patrimoine et présenter également nos spécialités scientifiques, donc euh, le Proche-Orient Ancien pour Virginia et euh, l'Égyptologie pour moi. En fait on a eu pas mal de questions, donc, euh, que ce soit à la fois sur le métier mais également sur euh, la formation initiale et comment on, on accède à ce métier, donc c'était plutôt positif, je pense qu'ils étaient intéressants. Voilà. On nous a vraiment expliqué euh, tout ce qui était euh, fouille, etc. et euh, les, différentes, euh, les différentes fouilles avec euh, tout le, le jargon euh, oui. euh, archéologique plus vers bah, euh, sur internet et des fois les sources ne sont pas tellement fiables donc c'est pour ça euh, avoir des conférences comme ça ça nous ouvre un peu plus le, les yeux avec des spécialistes et euh... Les gens qui sont vraiment spécialisés dans une partie du monde et dans une période, c'est vraiment intéressant. Ça fait euh, partager, on est plus renseigné parce que euh, bah, maintenant on est obligé d'aller sur Internet, ce qui est aussi bien, mais ouais. là avoir un, un vrai, un vrai voilà. contact, exactement, vraiment c'est chouette. Pouvoir échanger tout ça. En fait, c'est pas du temps perdu, on apprend toujours des choses dedans, donc. Euh... C'est vraiment toujours intéressant et pour la culture générale c'est toujours très très bien. Je pense que justement la génération, la jeune génération est intéressée à la fois par les nouvelles technologies et par le patrimoine. Donc je pense qu'on peut les toucher.